Chers traders et investisseurs, mardi 19 novembre, bonjour. Écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est que les marchés sont en forme. Ces marchés sont imperturbables et ne voient pour le moment et systématiquement que le verre à moitié plein. En effet, en milieu de matinée, nous sommes sur la résistance haute de notre trading range sur le DAX dont nous parlons depuis plusieurs jours maintenant, les marchés ne baissent absolument pas, ou plus exactement, dès qu'ils baissent, ils remontent systématiquement le jour suivant. C'est très impressionnant. En fin de matinée, nous progressons toujours et nous avons maintenant quasiment atteint l'objectif de 13 380 que nous avions donné sur le DAX, même si nous n'y étions pas impliqués en swing trading. Donc c'est vraiment, vraiment impressionnant. Nous allons atteindre maintenant, nous sommes également tout proche des 6000 sur le CAC. C'est incroyable. Enfin, de toute façon, n'oubliez jamais, comme on dit en Bretagne, il ne faut jamais cracher contre le vent. Donc, dans ce contexte, ce fut extrêmement simple ce matin. Nous avons réalisé deux trades gagnants sur deux, accompagnés d'une superbe médaille de diamant bleu. Nous espérons un après-midi au moins aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.